Je vous donne un Nous c'est le fond Nous la grâce. Nous vous donne un message, je vous donne un message. Je vous donne Nous message, je vous nous un message. Je nous donne nous te rendons grâce, nous te bénissons. Ton amour nous environne, oh Seigneur. Ta gloire est splendide tout comme le soleil. Ton amour nous environne, oh Jésus. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, oh Seigneur. La gloire resplendit tout comme le soleil, mon amour, nous environs Jésus, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Shalom, shalom matata, tata, la voilà, bienvenue, shalom, shalom, adorateur adoratrice nous voici encore ce soir au pied de notre maître, au pied de notre Seigneur pour le louer, pour l'adorer pour célébrer son nom, pour lui rendre l'honneur qui lui revient. Nous te disons merci, Père, toi qui nous rassembles encore ce soir. Nous venons te bénir, Papa Yahweh. Nous venons te rendre grâce. Nous venons te célébrer nous venons te louer. Ton amour nous environne et nous venons te dire combien de fois nous sommes dans la joie de t'appartenir. Combien de fois nous sommes dans la joie de savoir que tu nous aimes, que tu es notre Père, tu es notre rédempteur, que tu fais. Que tu fais tout. Tu nous as crié pour toi, pour toi seul. Et ce soir encore nous venons te rendre grâce. Sois béni Seigneur. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire est splendide tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Yahweh. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, Jésus. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Yahweh. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, au cœur de hauteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Oui, tu es l'auteur de notre joie, Seigneur. Notre joie n'est pas ailleurs. Notre joie n'est pas dans le matériel. Notre joie n'est pas dans le manger. Notre joie n'est pas dans ce monde. mais Notre joie se trouve auprès de toi. Tu es l'auteur de notre joie. Tu es l'auteur de notre vie. Tu es notre espérance. Tu es tout pour nous. Tu es notre source, la source de notre joie. Car Jésus nous a dit que la, une, la joie qu'il nous donne n'est pas cette joie que le monde donne. C'est pour ça que ce soit encore Père, nous sommes encore là pour t'adorer. Nous sommes encore là pour te lever. Nous sommes encore là pour te rendre la gloire qui te revient. Oui, tu es l'auteur de notre joie, tu es l'auteur de notre vie. Nous sommes tes enfants et nous te bénissons. Nous sommes tes enfants et nous voulons ce soir encore. Te témoigner notre reconnaissance. Père, nous te disons merci. Père, nous te levons. Gloire, honneur, puissance à toi. Gloire, honneur, puissance à toi. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Le Somme 1 nous dit heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des méchants et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. Oui, Seigneur, nous trouvons, nous trouvons notre plaisir dans ta loi. Nous trouvons notre plaisir. Si nous trouvons notre plaisir dans ta loi, c'est que nous trouvons notre plaisir en toi. Nous ne nous asseyons pas avec les moqueurs. C'est à tes pieds que nous venons nous asseoir. C'est pour ça que ce soir, Papa, nous sommes à tes pieds. Nous sommes à tes pieds ce soir encore pour t'adorer. Nous sommes à tes pieds encore pour t'offrir notre aide spirituelle, pour t'offrir nos vies. Nous sommes à tes pieds ce soir encore pour te dire que tu es notre Dieu. Nous sommes à tes pieds encore ce soir pour te dire, oui, sans toi nous ne sommes rien. Nous sommes à tes pieds ce soir pour te dire que c'est en toi que nous trouvons notre plaisir. C'est en toi que nous trouvons notre force. Oui, Seigneur, il y a la, la, la fatigue qui est là. Mais c'est en toi que nous venons nous ressourcer. C'est vrai que nous nous couchons, nous dormons, nous retrouvons nous, nous promet. Mais Seigneur, si nous n'arrivons pas, tu, tu, pas, nous ne pouvons pas dormir comme il faut et nous reposer. C'est auprès de toi que se trouve le repos. En ce soir, nous venons, que ce soit encore te dit que notre plaisir en toi, passer une heure dans tes pavis, c'est prendre plaisir, c'est venir à tes pieds et te bénir. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, nous te bénissons, nous te levons. Merci, papa. Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh, <Susse did> Yahweh, yeah, Yahweh, yeah, Yahweh, yeah, Yahweh, yeah, Yahweh. Je n'oublierai point. Tout est bonté. Oh, chaque situation. Tu ne faillis jamais. Oh, je n'oublierai point. Tout est bonté. Oh, que chaque situation, Tu ne faillis jamais. Oh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Oui, Yahweh, nous sommes là. Ta, ch ta chouchou est là ce soir pour toi. Tes adorateurs, tes adoratrices sont là ce soir. Oui, Seigneur, nous sommes là. Il y a deux qui sont connectés. Et moi, je suis là. Nous sommes trois. Et si nous sommes trois Seigneur Jésus, tu es au milieu de nous parce que tu as décidé, si deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis présent oui Jésus, nous sommes réunis Seigneur, deux connectés et moi, nous sommes réunis en ton nom c'est toi qui nous attire là c'est toi qui nous permet, qui nous donne de nous connecter là oui, nous sommes là Seigneur, et nous savons que tu es présent et ta présence, mon Seigneur, nous fait du bien et ta présence nous donne de la joie oui, nous te disons merci tu ne failles jamais tu ne failles jamais lorsque nous venons nous connecter, tu ne failles pas tu ne failles pas, tu viens, tu viens nous, dire, nous donner ce que tu as prévu Oui, chaque soir tu viens donner quelque chose Chaque soir tu viens donner quelque chose, tu ne failles jamais Oh Seigneur, tu n'es pas comme nous Qui peut-être regardons le nombre de personnes qu'il y a Ou regardons l'attitude des gens Avant de donner, toi tu donnes Oh Seigneur, Yahweh, Yahweh, Yahweh Yahweh, Yahweh Oh Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, oh Seigneur, Yahweh, Yahweh, Yahweh, oh le Dieu du souvenir c'est ton nom, nous aimons ton nom, nous aimons prononcer ton nom, oh oui parce que tu nous dis que quiconque invoquera ton nom sera sauvé, notre, notre salut en ton nom Seigneur, oh je n'oublierai point, tout est bonté, oui, t'es bonté pour ta chouchou. Oui, nous n'oublions pas tes bontés pour ta chouchou, nous n'oublions pas tes bontés pour chaque adorateur et chaque adoratrice. Nous n'oublions pas tes bontés pour nos maisons, nos familles. Nous n'oublions pas tes bontés pour, pour ta servante, pour ta adoratrice Sophia. Sophia, n'oublions pas tes bontés pour nos maisons, pour nos enfants, pour nos familles. Nous n'oublions pas tes bontés, Seigneur. Pour lui Seigneur, chaque situation, tu ne failles jamais, tu ne failles jamais, Seigneur, tu ne failles jamais, père. tu ne failles jamais, tu ne failles jamais, Seigneur, tu n'es jamais en ah, tu n'es jamais fatigué de bénir, tu n'es jamais fatigué de nous de nous secourir, tu n'es jamais fatigué de nous aimer, tu n'es jamais fatigué de, de nous chercher, lui, de te tenir là et de regarder, de scruter l'horizon pour nous, pour que nous venions, tu n'es jamais fatigué de te disposer chaque 21 heures pour nous, tes enfants. Oui, Seigneur, tu ne, tu, tu ne, te, fatigues, tu ne te fatigues jamais, jamais de, de, nous, de nous tendre la main. De chaque 21 heures, tu es là, chaque 21 heures, tu tu es là. tu ne failles jamais Seigneur. Oh Seigneur, tu ne failles jamais. Tu ne failles jamais. Oh Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Oh Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh. Yeah, oui, oui Seigneur, on se... On se... Oh, le 12, 12e jour de ce mois, de cette nouvelle année, tu ne failles pas. Oui, Seigneur, peut-être que depuis le premier jusqu'à ce jour, nous sommes découragés. Nous sommes, mais toi, tu ne failles, tu ne te décourages pas, tu es toujours là. Et pour cela, nous te voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Nous élevons nos vies. Mais toi, oui, adoratoire, adoratrice, élevons nos voix avec notre Seigneur. Il, il, il est là depuis 21 heures. Avant même 21 heures, il est là. Il est là. Notre Seigneur, notre Dieu, il n'est pas comme les gens, comme nous-mêmes. Nous-mêmes, quelquefois, nous donnons rendez-vous et quand l'heure du rendez-vous arrive, nous n'aurons nous, nous, nous, nous, nous, nous pas le rendez-vous. Ou nous envoyons des messages pour nous excuser. Où nous annulons le rendez-vous com complètement sans message. Ou avant même de vous l'avoir, nous allons faire tourner les gens. Mais notre Dieu, non, non, il n'agit pas comme nous. Lui, il se dispose. Il donne dès que nous le cherchons. Il dit avant même que vous le cherchiez, je suis là. C'est pour ça que nous allons élever nos vies pour l'adorer. Il mérite l'adoration. Il mérite l'adoration. Il mérite la louange. Il mérite l'adoration. Il mérite louange, la... il mérite l'adoration. Aujourd'hui, j'écoutais un message euh, de Rick Warren. C'est celui qui a écrit « Une vie motivée par l'essentiel, les, par, euh, par je crois. »« purpose living euh, life. » Et il disait que notre, le, le, le but de notre, de notre, de, de notre vie... C'est d'être aimé. La raison pour laquelle Dieu nous a envoyé sur cette terre, ce n'est pas pour notre carrière, ce n'est pas pour tout ce que euh, le Seigneur nous donne, mais c'est pour que nous soyons aimés de Dieu. Que nous soyons aimés de Dieu. J'ai lu le livre et je vais le lire encore ce mois. Est mon, il est sur mon de ce mois. C'est vraiment, ça m'a touché quand il a dit notre, le but de notre vie, c'est d'être aimé cest d'être aimé. Donc Dieu nous a créé pour qu'il puisse nous aimer. Il nous a créé pour nous aimer. N'est-ce pas merveilleux cela C'est pour ça que vraiment nous, nous l'adorons. C'est pour ça que vraiment nous voulons encore lui témoigner notre reconnaissance. C'est pour ça que nous voulons lever nos voix pour l'adorer. Parce qu'il il mérite notre adoration. Il nous aime. Il nous a créé pour nous aimer. Il nous a créé pour nous aimer. Il nous a créé pour, pour que nous lui appartenions. Il nous a créé pour lui. Il nous a créé pour lui. Ce n'est pas pour nous qu'il nous a créé. Il nous a créé pour nous aimer. Il nous a créé pour pour nous aimer. Il nous a créé pour nous faire du bien, pour que nous soyons sa famille. Alors qu'il il n'avait pas, il ne, il ne se sentait pas parce qu'il se sentait seul au commencement du monde, mais parce qu'il voulait nous aimer. C'est pour ça qu'il nous a créé. Et quand il a dit ça, ça m'a vraiment, ça m'a vraiment, ça m'a vraiment, ça m'a vraiment touché ce, ce, ce, ce, ce qu'il a dit m'a vraiment touché, ça m'a vraiment touché j'ai dit vraiment Seigneur, vraiment merci pour ton amour Et merci pour ton amour oh Seigneur nous élevons nos vies vers toi oh nous élevons normal de lever nos vies vers lui. Si nous a créé pour son propre plaisir, quoi de plus normal, quoi de plus naturel que de lever notre vie vers lui. Cette vie même qui, qui nous donne quoi de plus naturel de, le lever, de lever nos vies vers lui. Nous élevons nos vies vers toi. Oh, nous élevons nos vies oui, nous élevons nos vies, oh, nous élevons nos vies, vers toi, papa, c'est vers toi que nous élevons nos vies. Oui, nous élevons nos cœurs, oh, vers toi, Adonai, Elohim, oh, oui, nous élevons nos cœurs. Vais-toi. Oh, nous élevons nos cœurs. Oui, nous élevons nos cœurs, papa. Nous élevons nos cœurs. Vais-toi. Oh, oui, nous élevons nos voix. Vais-toi. Oui, Seigneur. Oh, nous élevons nos voix Vers toi Oui, papa, vers toi Nous élevons nos vies ton amour. Ah, Seigneur. Seigneur, tu es, tu es tellement merveilleux. Ce soir, je veux simplement que nous bénissions notre Seigneur pour l'amour qu'il a pour nous. Que nous le louons pour l'amour qu'il a pour nous. Souvent, nous disons, Seigneur, je veux encore t'aimer plus. Mais non, nous n'avons pas besoin de l'aimer plus. Son amour, il nous a dit, il nous dit dans sa part qu'il nous a aimé le premier. Il nous a aimé le premier. Nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Nous Oh papa, nous voulons te dire combien de fois nous sommes dans la joie d'être tes enfants, de, mani de recevoir ton amour, l'amour que tu donnes tous les jours. Lorsque nous nous levons le matin, c'est l'amour que tu nous manifestes. Quand nous arrivons à nous lever de notre lit, c'est l'amour que tu nous manifestes. Même quand nous restons coués au lit à cause d'une maladie, c'est ton amour encore, oh Seigneur. Nous voulons bénir ton nom pour cet amour. Nous voulons lever ton nom pour ton amour, Seigneur. Oh, ton amour nous environne, Seigneur. Gloire à ton nom pour ton amour. Oh, je veux te bénir. Je veux t'adorer, Seigneur, parce que tu m'aimes. Je veux te rendre gloire parce que tu m'aimes, Seigneur. Et c'est un témoignage de ton amour. Cette plateforme est un signe de ton amour. Cette plateforme est un signe de ton amour. Et toutes les personnes, tous tes adorateurs adoratrices qui se connectent chaque soir, c'est ton signe d'amour pour ces personnes, pour ces adorateurs. Oui, lorsque tu nous permets, tu nous donnes le temps de nous connecter. C'est ton signe d'amour. Ce n'est pas nous qui te manifestons notre amour parce que nous disons oui, je vais adorer. Mais c'est toi qui manifestes ton amour dans nos vies parce que tu nous donnes la, la possibilité de venir t'adorer. Tu nous la possibilité de t'adorer. Seigneur, ton amour n'est pas comme tu, nous notre amour. Nous ne manifestons pas notre amour à toi parce que parce que nous sommes bon. Non, c'est toi qui nous manifestes ton amour et en retour. Nous aussi, nous te témoignons notre amour, Seigneur. Rien n'est plus grand que toi. Oh, ton amour n'est pas comme notre amour. Et que ce soit nous voulons te bénir. Et que ce soit nous voulons t'adorer. Nous voulons te dire combien de fois nous sommes dans la joie d'être aimés par toi Reçois notre adoration Seigneur. Reçois le signe de notre, de notre reconnaissance pour cet amour. Reçois notre action de grâce parce que tu nous as aimé le premier. Oh, la Bible dit que depuis le sein de ma mère, tu y étais mon Dieu. Depuis le sein, tu me manifestes ton, ton amour depuis le sein de ma mère. Avant même que je ne sois pas, dans... tu m'aimais déjà. Papa, nous voulons que ce soit bénir. Nous voulons ce soir reconnaître que tu es amour. Nous voulons ce soir te dire combien de fois nous sommes dans la joie d'être aimés. Oh, ce monde a besoin A tellement besoin d'amour. Ce monde a tellement besoin d'amour. Et que Seigneur, mais tu, nous, nous avons du mal à recevoir ton amour. Et nous avons du mal à faire passer cet amour autour de nous. Béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Oh, le vainqueur Jésus. Magnifie son nom, il est roi, il est vraiment roi, le vainqueur Jésus, magnifie son nom, il est roi, il est vraiment roi, son royaume est, son, est sur son épaule, son nom est le Dieu Tout-Puissant, Merveilleux conseiller le prince, il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est sur son épaule Son nom est le Dieu El Shaddai Merveilleux conseiller, le prince de paix Il est roi, il est vraiment roi Ô oh, fils de Dieu, Jésus-Christ, nous te remercions Pour tout ce que tu as fait pour nous nous disons merci, oh Jésus Christ, oh, oh mon sauveur, mon rédempteur. Nous te remercions, oh pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci, oh Agneau de Dieu. Nous te remercions, oh, Yahweh. Ouais. Pour tout ce que tu as fait pour nous, nous disons merci. Oh mon sauveur, le roi des rois, nous te remercions. Pour tout ce que tu as fait pour nous, nous disons merci. Oui, pour tout ce que tu as fait pour nous. Pour tout ce que tu as fait pour nous en 2021 pour tout ce que tu as fait pour nous depuis le 1er janvier jusqu'à ce jour, pour tout ce que tu feras encore jusqu'au jusqu 31 décembre 2022. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais pour chacun de nous, pour chacune de nous, pour tout ce que tu fais pour toutes les personnes que nous te présentons dans nos pendant nos temps d'intercession. Oh Seigneur, roi de gloire, oh le Fils du Dieu vivant, l'amour du Père, L'amour du Père, celui que le Père aime. Oui, celui que le Père nous a donné, un signe d'amour. Car la Bible dit, que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils. Une... Afin que quiconque croit en son nom ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Oh Seigneur, quel signe d'amour. Tu es le signe d'amour de Dieu pour nous, Jésus. Tu es le signe d'amour. Oh de Dieu pour nous. Et en ce soir, nous disons, nous te remercions. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous, Jésus. Pour ta naissance et jusqu'à ta mort et ta résurrection. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Nous te remercions, mon Jésus. Nous te remercions, Jésus. Nous te levons. Nous te rendons grâce, Jésus. Nous célébrons ton nom. Nous te disons merci pour tout que tu as été pour nous. Tout ce que tu as fait de nous, enfants de Dieu. Tout ce que tu as fait de nous, Enfant de Dieu, tu as fait de chacun de nous, tu as fait de tout, de ta, ta, de ta chouchou, ta, ta tu as fait de maman Angelina, tu as fait de woman of God, de la pasteur Béatrice, tu as fait pour Sophie, tu as fait de Sophie, tu as fait de Annie, toutes les personnes, tous les enfants, tes adorateurs, adorateurs, de cette plateforme, tu as fait de nous tous des, enfants de Dieu, tes enfants de Dieu, tes pécheurs notoires, tes nous toi, des gens qui étaient totalement dans les ténèbres. Tu as fait de nous, enfants de Dieu, cohéritiers et cohéritier de la gloire de Dieu avec toi, Jésus. Ah, quelle grâce, Seigneur! Quelle grâce, Seigneur! Nous te bénissons, nous te levons, oh Jésus. Tu ne cesseras jamais de nous de de nous éblouir. Tu ce ne cesseras jamais de nous étonner par ton amour chaque jour, dans les petits signes comme dans les grands signes, dans les petits signes, dans le signe de juste, dans le bonjour d'un de, de, de enfant à sa mère, dans le jeté d'un enfant à son père ou à sa mère. C'est un signe de ton amour. Lui, Seigneur, d'un coup de fil, d'un frère qui appelle pour avoir de nos nouvelles, c'est un signe de ton amour. Dans, même dans ce même temps d'adoration où nous sommes connectés, nous sommes cinq ou six connecté, c'est encore un signe de ton amour, pour l'internet que tu nous d'avoir, pour dire, pour avoir ce temps d'adoration, c'est encore un signe de ton amour, pour la santé, même si nous avons quelques bobos, oui, une petite douleur ici, par là, mais c'est encore un signe de ton amour, oui Seigneur, notre adoration ce n'est pas seulement lorsque lorsque nous sommes dans dans, dans, dans, dans dans de bonnes circonstances, lorsque nous sommes dans des bonnes circonstances, notre adoration c'est même quand nous pleurons, que notre pleurs oui, comme aujourd'hui, je cite encore, Rick Warren qui disait, que même quand nous travaillons dans des difficultés que nous, prions, que nous puissions offrir cela comme, un, comme une adoration au Père, comme une adoration au Père, comme une adoration au Père, nous offrons tout, tout ce que nous traversons comme une adoration au Père, parce que c'est lui qui est notre Papa, il est notre source, il est notre forteresse, il est notre bouclier, il est même, et quand nous pleurons parce que Dieu, Dieu aussi pleure, il reste avec nous, et nous offrons nos pleurs comme une, ad, une adoration, parce que souvent, nous vous montrer que nous sommes forts que nous sommes nous avons foi mais dans la foi aussi nous pouvons manifester la foi même en pleurant pendant un moment parce que notre dieu cela n'empêchera pas notre... Dieu de plus de, de nous aimer, Seigneur nous voulons te bénir, Seigneur nous voulons te lever. Et ce et ce, ce monsieur disait quand son fils parce qu'un pasteur son fils s'est suicidé, son fils s'est suicidé parce qu'il était dévoué. Son dit depuis le, la, la, la naissance de son fils son fils a été dans la dépression jusqu'à ce qu'il se, il se, il, se il, il, il se suicide. Et pendant ce temps où son fils venait de de de, de il a passé tout il a passé Combien de, combien de semaines, peut-être trois ou quatre mois totalement dans la présence de Dieu. Pendant qu'il était meurtri, sa femme et lui, meurtri de ce que leur fils ait pu arriver à, ce, à cet acte de suicide. Il était meurtri, mais ils étaient dans la prison, passé ce temps-là, dans la présence de Dieu. Dans dans la présence de Dieu, et c'est ce que nous devons faire, dans l'amour de notre Seigneur, dans l'amour, dans la louange, dans la joie, dans les pleurs, mais dans la présence de notre Dieu. Tout temps, en recevant l'amour de notre Père, parce que lui, son amour ne change pas, son amour ne diminue pas, son amour ne, ne tarit pas, son amour n'est ne pas comme nous qui pouvons renier nos enfants, nous qui pouvons divorcer une femme et, et, et, et, et un mari. Non, il n'est pas comme cela. Notre Père, son amour ne tarit jamais. Oh, gloire à ton nom Seigneur, ton amour nous environne, oh Jésus. Ta gloire est splendide, tout comme le soleil. Ton amour nous environne, oh Seigneur, Vous nous arracher du feu de l'enfer. Oui, mon adoratrice, adorateur, adoratrice, je ne sais pas, je n'avais pas préparé vraiment ce moment. Mais c'est depuis, c'est l'amour de Dieu. Le Seigneur veut que nous baignions dans son amour aujourd'hui. Dieu veut que nous baignions dans son amour. Que nous, après ces une heure de temps, que nous puissions encore baigner dans son amour. Cet amour qui nous donne gratuitement. Cet amour qui, nous, qui déverse sur nous, dans nos maisons, dans nos cœurs. Cet amour qui vient déverser pour nous guérir. C'est l'amour qui guérit qui vient nous guérir, guérir même dans tout ce qui, que ce soit spirituel, que ce soit physique, mais l'amour de Dieu vient encore. Oh Seigneur, ton amour nous environne, oh Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, oh Seigneur, pour nous arracher du feu de l'enfer. Gloire à ton hauteur de notre joie. Gloire à ton nom, oh, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, oh, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, oh, auteur de, de notre joie. Gloire à ton nom, oh, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, oh, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oui, Seigneur. Nous espérons en toi, en ton amour. Nous avons confiance en ton amour. Si S'il nous nous y a eu des temps où nous avons douté de ton amour, moi j'ai douté de ton amour. Je lève la main. J'ai douté de ton amour. J'ai douté de, ta... de, temps, de ton amour. Il y a eu un temps où j'ai trouvé ton amour. Et es un amour dit, oui Seigneur, mais aujourd'hui tu nous fais comprendre que ton amour, tu es doux de cœur. Humble, tu es doux. Tu es doux, comme tu es comme un berger, un bon berger, tu es doux. Oh Seigneur, je veux te bénir. Et adoration à, à toi. Adoration à toi, Seigneur. Oh Seigneur, adoration à toi. Adoration à toi, Seigneur. Toi seul suffit, Seigneur. Toi seul suffit, Seigneur. Cour tu es notre essentiel. Et nous voulons te bénir. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux te louer Seigneur. Oh oui, je vais t'adorer. Je veux te bénir, je vais te célébrer. Je vais lever ton nom Père. Oh mon Dieu, mon sauveur, mon Rédempteur. Oh sois béni. Ma louange. Allez, l'éternel. forme Seigneur, quand je vois tes bontés dans la vie de chaque adorateur, adoratrice. te dis merci. Merci Seigneur. Oh, pour nos familles, pour ce que tu fais. Oui, Seigneur, dans ces temps difficiles, on dit, la Côte d'Ivoire, Abidjan, la, Abidjan le, le, le coût de la vie est élevé. Le coût de la vie est élevé, mais Seigneur, tu pourvois pour tes enfants. Tu pourvois pour tes adorateurs et adoratrices. Tu leur permets, Seigneur, de d'avoir au moins à manger à la maison. Qu'il y ait de, de l'électricité pour que les enfants puissent étudier et dans des bonnes circonstances pour pouvoir étudier. Seigneur, c'est le signe de ton amour, oh Père. Que nous ici en Europe avec le froid. Oui, Seigneur, tu permets que nous ayons le chauffage. Tu permets que nous ayons de l'eau chaude le matin ou le soir. Que nous puissions, Seigneur, avoir des vêtements lourds. Oui, Seigneur, c'est le signe de ton amour. Oh Père, que nous puissions nous déplacer et que la santé même, tu n'as pas de prix, que nous ayons la santé. Père, c'est ma louange pour toi. C'est le c'est pour ça que je te loue papa, c'est pour ça que je te loue oui, parce que tu permets tu pourvois Seigneur tu pourvois Seigneur, parce que Seigneur tout ce que tu nous donnes tout ce pour lequel nous prions tout cela, c'est pour toi, ça t'appartient et c'est à nous, tu as dit l'or et l'argent t'appartient, si nous sommes tes enfants cohéritiers de ta gloire, l'argent aussi est pour nous, oh Père nous te disons merci, nous te bénissons nous te levons, ma L'éternel, ma louange, oh l'éternel, oh quand je vois tes bontés dans ma vie, oh Jésus, ma louange est à l'éternel. Oh, quand je vois tes bontés dans ma vie, oh Jésus, ma louange est à l'Éternel. Oh, ma louange à mon Sauveur. Lui dit, déclare ta louange, dis à l'Éternel la raison de ta louange. Lui, pourquoi est-ce que. Il sait pourquoi tu le loues, il sait ce qu'il a fait pour toi et il sait ce qu'il fera demain pour toi. Ce qu'il a prévu pour toi demain, il le sait. Nous ne nous savons pas. Même dans 22 heures, il sait ce qu'il a prévu pour nous. 23 au cours de cette nuit, il sait ce qu'il a prévu pour nous. Les révélations qu'il a prévues pour nous pendant notre sommeil, sur notre couche, c'est des révélations qu'il va venir nous donner. Il a déjà prévu, il sait. Mais nous lui nous disons, nous nous disons merci. Nous disons merci, merci, merci, merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci Seigneur. Oh oui, nous te disons merci pour tes bontés, pour ton agir dans nos vies Seigneur. Oh Seigneur, quand je vois Seigneur ce que tu fais, quand je vois ce monde où tout le monde porte une blessure, où les gens se suicident, les gens sont dans la drogue, ou à cause du manque d'amour, à cause de ce que leur cœur, ils n'ont pas reçu l'amour, ou bien qu'ils cherchent l'amour. Seigneur, alors que toi, tu es la prison, donnez cet amour. Oh Seigneur, notre louange est pour toi. Notre louange est pour toi, Seigneur. Notre louange, notre adoration Oh, notre action de grâce est pour toi, papa. Notre action de grâce est pour toi. Notre reconnaissance, oh, notre reconnaissance est pour toi. Nous venons ce soir te dire combien de fois nous sommes reconnaissants et reconnaissantes. Combien de fois nous sommes, nous savons que toi tu nous aimes. Combien de fois nous savons que tout ce qui nous arrive, tout ce que nous possédons vient de toi. Oh, tout ce que nous possédons vient de toi. Combien de fois nous savons que ce que nous t'avons demandé. Tu nous le donnes parce que tu es capable de le faire. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ton amour qui guérit nos cœurs. Merci pour ton amour qui remplace, qui, qui chasse notre peur, nos peurs. Tu as les difficultés. Oh Seigneur, nous sommes bientôt, nous sommes, nous avons dit le mois de janvier est long. Et on crée pour ce mois de janvier. Et on crée pour ce mois de janvier. Parce qu'on se dit que le mois de janvier n'a pas assez d'argent pour les fêtes. Mais Seigneur, tu viens balayer tout cela du réveil de ta main. Ton amour vient balayer tout cela parce que tu dis, invoque-moi et je te répondrai. Tu as dit, demandez et vous, et, et, et, et vous recevrez. Tu as dit, frappez et l'on vous ouvrira. Tu as, dit, tu as dit, cherchez et vous trouverez. Que le mois soit long. Que le mois soit long, et que depuis peut-être même le premier, je ne sais pas, depuis, je ne sais pas, tu n'as plus d'argent dans ton compte, et que le sac des riz est en train de diminuer, et que l'huile est en train de diminuer, et que la facture de l'électricité est venue, et que tu dois peut-être payer à la fin de ce mois euh, la, la, la scolarité de l'enfant, ou bien des enfants, et que tu dois participer, je ne sais pas, quelque chose, tu dois sortir de l'argent. Oh, l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ est dit, son amour qui se manifeste dans sa parole Son amour qui se manifeste dans sa, dans sa parole Te dit, te demande et tu recevras Demande et tu recevras Cherche et tu trouveras Frappe et l'on t'ouvrira Lui, ton amour te dit Ne crains point car je suis là Petit enfant, ne crains point Ton père est là Ce père qui est puissant Ce père qui jusqu'à ce jour a combattu A pourvu pour toi ce père, jusqu'à ce jour, a pourvu pour toi. Il te dit ne crains pas. Son amour vient chasser les craintes. Son amour vient balayer les craintes, la peur du rêvais de la mère. Il te dit que quand tu vas arriver à la fin de ce mois, tu tiendras jusqu'à la fin de ce mois et tu ne mourras pas de faim. Tu n'auras pas, pas la honte au vide. Parce qu'il dit qu'il n'a jamais vu le fils de ses de, de, de viteurs mendier son pain. Il n'a jamais vu le juste abandonné. David dit qu'il n'a jamais vu. Et en tout cas, moi, moi, en tout cas, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Et je n'ai jamais vu son enfant de de la nourriture, non. Le le Seigneur, parce que nous sommes juste, justifiés par Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes justifiés. Nous sommes ses enfants. Pendant que nous étions dans le péché, Christ est mort. Pendant que nous étions des idolâtres, Christ est mort. Pendant que nous étions dans le fétichisme, Christ est mort. Pendant que nous étions dans l'adultère, dans la fornication, Christ est mort. Pendant que nous étions dans le péché, Christ est mort pour nous manifester. Dieu Seigneur nous a manifesté son amour. Pour que, pendant que, pour que dans l'amour de Christ, dans l'amour de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il va nous refuser? Oh, si c'est la peur que tu as dans le cœur en ce soir, si c'est avec c est, c est un peu la crainte, si c'est avec une crainte, avec un souci que tu t'es connecté ce soir, le Seigneur te dit qu'il t'aime. Il te dit qu'il t'aime. Que son amour a vaincu la mort. Si son amour a vaincu la mort, ce n'est pas la fin, ce n'est pas la vie. Ce n'est pas le manque d'argent que son amour ne peut pas vaincre. Ce n'est pas l'électricité que son amour ne peut pas payer. On dit qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Mais avec Dieu, on vit d'amour et d'eau fraîche. Avec Dieu, on vit d'amour et d'eau fraîche. Parce qu'il est la source de vie. Parce qu'il est l'amour. Avec Dieu, on vit d'amour et d'eau fraîche. Parce que ce n'est pas le travail que nous faisons. Franchement, ce n'est pas le travail que nous faisons qui nous nourrit. Ce n'est pas le travail que nous, c'est vrai. Nous sommes renumérés. Mais si nous asseyons pour compter, pour voir clair dans ce... Cette... Vraiment, comment il y en a qui ont planifié et, et, et, et, Comme on dit, c'est enfin, l'amour de Dieu qui fait que nous tenons les mois. Si on arrive à économiser, c'est l'amour de Dieu. C'est sa grâce, c'est son amour manifesté en grâce. Qui fait que nous arrivons à économiser. Donc ce soir... Le message que le Seigneur a pour nous, c'est que son amour a vaincu tout cela. Que son amour vienne prendre la place de la peur qui est dans ton cœur. Le stress qui a commencé à t'envahir. Le stress qui a. Tu, tu regardes t es, t es, le calendrier tous les jours. Le stress qui a commencé à t'envahir. Le Seigneur te dit que ce stress-là, son amour balaie ce stress au monde. Son amour enlève ce stress. Son amour vient s'installer. Il dit Je vous donne la paix. Pas comme le monde le donne. Il nous donne son amour. Pas comme moi, je te donne mon amour. Mon amour, aujourd'hui, aujourd je t'aime. Demain, tu me nais, je ne t'aime plus. Ne... C'est comme nous Lui, n'est pas comme cela. Son amour s'est manifesté. Son amour s'est manifesté. Son amour s'est manifesté en Jésus-Christ et Nazareth. Donc, crois en son amour. Reçois cet amour. Reçois parce qu'il dit qu'il fera la différence. tellement le même de malachi. 4. Qui fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Le sais-tu? N'es-tu pas connecté pour l'adorer? N'es-tu pas connecté pour le louer? Tu es servant, tu serviteur du Dieu vivant. Il dit fera la différence. Il ne ment pas. C'est son amour qui fait la différence. Il triera les bons et les, les mauvais, les, les, les bons et les bons bruits. Les bombes, les bombes. Il dira voici. Toi, tu as fait ceci. Voici, il reçoit ta récompense. C'est comme ça que son amour se manifeste. Donc, ne laisse pas le stress angoisser. Ne laisse pas le stress t'envahir. Ne laisse pas le stress de ce qu'on dit. Ce que les gens disent. Ne laisse pas cela refléter ton cœur. Ne laisse pas cela prendre racine dans ton cœur. Ah, le mois de janvier est long. Ah, le mois de janvier est long. Depuis, non. Toi, le mois de janvier est long. Gloire à Jésus. Gloire Jésus, le Seigneur a voulu que ce, ce mois de janvier il y ait cinq, euh, cinq samedis comme ils ont déjà compté 5 lundi, cinq tout ça, mais parce que c'est pas ça parce qu'il sait qu'il manifestera son amour il dit, tu ne mourras pas de faim tu seras pas, pas honte. Enfants, tu n'auras pas honte tu n'auras pas honte à l'école de tes enfants tu n'auras pas honte à l'école de tes enfants ton enfant ne sera pas ramené à la maison tu n'auras pas honte, je ne sais pas comment mais je sais que tu n'auras pas honte pour l'école de ton enfant, là, tu n'auras pas honte. Tu n'auras pas honte pour ton loyer. Tu n'auras pas honte parce que toi, ton papa, il t'aime. S'il met l'amour, s'il t'aime, il fera de sorte que tu n'aies pas honte. Parce que son, il a voulu dans son amour que Christ soit totalement mis nu sur la croix pour toi et moi. Pour qu'on qu se moque de lui, pour que toi et moi, nous soyons honorés. Pourquoi nous n'ayons pas cette rédemption, aux sept bénéfices de la rédemption qui sont cités dans le livre d'Apocalypse. Oui, tu n'auras pas honte parce que Jésus a été exposé. Il a été nu, mis nu sur si la croix pour toi et moi. Tu n'auras pas honte. Reste, laisse l'amour de Dieu. Tape dans cet amour. Comme on appelle, puise dans, le mot c'est puise dans cet amour puise dans cet amour les forces dont tu as besoin puise dans cet amour les ressources dont tu as besoin puise dans l'amour de ton Dieu les ressources dont tu as besoin tu as besoin de paix, puise la paix dans cet amour tu as besoin d'argent puise dans cet amour l'argent tu as besoin de guérison, puise dans cet amour en fait le Seigneur il est là il se donne totalement, librement sans rendez-vous, chaque jour chaque minute, chaque, chaque instant notre papa est là Oh, il est notre essentiel. Il est notre, il est notre essentiel. Oh, Père, ce soir encore, je te rends grâce. Ce soir encore, je te loue. Je te dis merci. Je te rends grâce. Oh, Seigneur, je veux te louer. Hum. Te louer à ma paix. Tu es tout ce qui compte. Oh, tu es tout ce qui compte. Oui, je veux te bénir, oh, te bénis Papa Dieu, oh, tu es tout ce qui compte, oh, tu es tout ce qui compte, oui, je veux te louer, oh, te louer. Et de tout mon cœur, oh tu es tout ce qui compte, oui, tu es tout ce qui compte, oh oh oui, oh, oui. oh tu es tout ce qui compte, oh tu oh tout oh, oui. Tu es tout ce qui compte oh ouais oh ouais. Oh, oui. Tu es tout ce qui compte, oh oh oui, oh oui, oui, tu es tout ce qui compte, oh, je veux te bénir, oh, te bénir à paix. Oui, tu es tout ce qui compte, oh, tu es tout ce qui compte, oui, je veux te louer. Oui, te louer tous les jours Oh, tu es tout ce qui compte Oh, tu es tout ce qui compte Oui, je veux t'adorer Oh, oh t'adorer sur cette plateforme Oh, tu es tout ce qui compte Oh, tu es tout ce qui compte Oh, oh, oh, oui, oh, oui tu es tout ce qui compte. Oh, oh, hey, oh, oh, et Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons ce soit encore te béni pour ton amour, que tu manifestes sur cette plateforme, Père. Dans quelques mois, nous allons célébrer les deux années de cette plateforme. Nous allons aussi nous asseyons pour voir le nombre de. Nous savons que chaque jour, il y a eu un temps d'adoration. Chaque jour, nous sommes connectés. Peut-être une ou deux, deux fois, nous ne sont pas connectés, mais nous étions connectés en esprit. Et nous, si nous nous essayons pour, pour faire comme les compagnies le font, l'analyse de, de, de, de tout ce de cette plateforme, que ce soit les views qui ont, eu, qui ont eu sur chaque vidéo, que ce soit les likes sur chaque vidéo, que ce soit les commentaires sur chaque vidéo, Père, nous ne pouvons que te bénir, te glorifier, Parce que ce que nous allons voir comme, comme euh, recensement, les analytics, ça, ça sera plus que ce que peut-être nous avons espéré, que ce soit le nombre de views, le nombre de likes, le nombre de comments. Seigneur, c'est toi qui as permis tout cela depuis la création de cette plateforme. Et nous savons, ça c'est les choses de, du monde pour voir comment est-ce que les choses aussi, si cette plateforme mais si nous voulons voir un thème, un, thème, un thème spirituel papa si nous voulons évaluer dans le thème spirituel papa le nombre de de, de guérisons le nombre de restaurations le nombre de fois nous sommes déconnectés totalement rassasiés totalement bénis totalement fortifiés totalement restaurés totalement remplis de courage pour encore continuer père nous ne pouvons que te bénir nous ne pouvons que te glorifier. Parce que Seigneur, ce que tu fais que nos yeux ne voient pas, c'est encore le signe de ton amour. Seigneur, nous ne sommes pas dans, la même, dans les mêmes maisons. Quand nous nous rassemblons ensemble, en assemblée, quand nous sommes ensemble, nous voyons qui pleure. Nous voyons qui tombe. Nous voyons qui tombe dans le repos de l'esprit. Mais quand nous sommes connectés au travers de, de, de Facebook, nous ne pouvons pas voir ce que tu fais. Nous ne pouvons pas voir les manifestations physiques. Et mais nous savons que tu agis dans nos vies. Nous savons qu'au travers de cette plateforme, tu agis dans nos vies. Nous savons qu'au travers de cette plateforme, tu nous donnes la capacité de laisser tomber ce que nous avons prévu pour venir nous connecter, pour diriger. Nous savons que tu nous donnes la capacité de nous promener dans la maison avec nos téléphones pour pouvoir être connectés, même dans la douche. Entendez-nous, pour ne pas aller pouvoir connecter pour pouvoir t'adorer. Tu nous as pour la grâce de pouvoir transporter nos téléphones par nous sommes dans la maison pour être connectés, pour pour pour suivre ce temps pour t'adorer et c'est encore le signe de ton amour nous savons que on tombe les dit heures mais les 21h j'ai raté je vais me connaître rapidement ça c'est encore le signe de ton amour mais nous voulons te dire merci nous voulons te bénir, nous, sommes dans, nous, sommes, nous te sommes reconnaissants reconnaissantes de ce que tu fais au travers de cette plateforme. Nous te disons merci pour cette plateforme que tu as mise sur pied. Nous te disons merci pour cette deuxième année dans laquelle nous allons rentrer bientôt. Et Père, nous voulons élever cette autre voix pour te dire, Père, ben, que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite sur cette plateforme comme tu le veux pour chacun de nous. Et que ta volonté se fasse de toutes les personnes qui sont même sur cette plateforme, peut-être qui ne sont jamais connectées, qui n'ont jamais, jamais regardé la une vidéo. Mais que ton règne vienne, que que vienne. Et que ta volonté se fasse dans chaque dans leur vie. Que ta volonté soit palpable, faisable, touchable, si agissante, Seigneur. Dans cette, sur cette plateforme, dans cette famille que nous formons, au nom de Jésus, Jésus. père, nous te disons merci pour les, bientôt les deux ans et nous voulons encore père, te confier l'organisation. Nous voulons encore te confier que tu donnes les idées. Tout à l'heure, ta servante t'a posté les idées. Nous voulons te confier. Oh Seigneur, mets en notre esprit ce que tu veux. Comment tu veux que les, cette, cette, cette, cette célébration se fasse? Comment tu veux qu'elle soit organisée Comment tu veux, là où tu veux qu'elle se fasse ce que tu as prévu, Père Communique, Seigneur. Communique, parce que nous voulons faire ta volonté. Nous, nous ne voulons pas faire les choses pour, pour nous, mais nous voulons le faire selon ta vision, selon tes prescriptions, selon ta volonté. Pour la gloire de ton Seigneur. Papa, glorifie ton nom et que seigneur le 12 avril 2022 que les témoignages soient encore plus nombreux nous avons encore quelques mois <coughs> nous avons encore trois quatre mois pour encore écrire rassembler accueillir les témoignages pour encore écrire, rassembler et écrire les témoignages. Père, pour ceux que nous avons déjà fait, que nous avons encore dans le cœur, que nous n'avons pas encore dit. Pour les personnes qui, peut-être, se disent que ne peuvent pas témoigner parce qu'elles ne dirigent pas la prière. Mais que toi-même, tu leur donnes la force de qui sur la plateforme. D'envoyer le témoignage à, à, aux administratrices de, de, de cette plateforme. D'envoyer le témoignage par WhatsApp, aux, à, à, aux, aux responsables de cette plateforme. Pour que, Seigneur, ton nom soit encore glorifié. Pour que ton nom soit béni, Seigneur. Pour que, Seigneur, oh, gloire te soit rendue. Père, au nom de ton fils Jésus, nous te disons merci, Papa. Nous te rendons grâce, oh Père, nous te sommes totalement pour voir cette, pour cette deuxième année. Vous les célébrations, pour voir pour tout, comme tu auras voulu, comme tu as décidé, comme tu aurais décidé de faire de cette célébration, fais-le, papa. Pour la gloire de ton nom, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom. Nous élevons ton nom, Papa. Oh, nous sommes reconnaissants, Père. Je veux te dire merci. Je te dis merci de ce que ton choix s'est posé sur moi aujourd'hui. Je te dis merci pour la vie de ta servante, ta chouchou. Oh, ta George. Je te dis merci pour ta servante, Pasteur Béatrice. Oh, te dis merci, Seigneur, pour Sophia. Je te dis merci pour toutes les personnes connectées, Père. Oh, nous sommes Totalement reconnaissant, Papa. Pour ce que tu es venu faire encore dans nos cœurs, ce soir. tu es venu enlever la tristesse. Tu es venu enlever la peur. Tu es venu enlever l'angoisse. Tu es venu enlever, Seigneur, la crainte. Seigneur, de, de, de chaque jour de ce mois de janvier, tu es venu enlever la crainte de ce que, de, de que l'ennemi avait semé dans nos cœurs. Oh, tu es venu enlever tout cela. Tu as banni tout cela par ton amour. Tu as banni tout cela par ton amour. Tu as balayé tout cela du réveil de ta main. Tu as installé ton amour, tu as installé la, la, la foi en toi, la paix, la tranquillité. Comme un enfant, la tranquillité. Au nom du Seigneur, tu nous dis dans le livre, dans, dans, dans le son 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, oui, tu es venu nous mettre en toi. Parce que tu veux que nous demeurions en toi. Tu veux que nous soyons cachés en toi. Et c'est ton amour qui nous environne c'est ton amour qui vient nous environner pour nous demeurer en toi ce soir oh Père nous te disons merci et nous voulons rester blottis à l'ombre de tes grands bras nous voulons rester blottis dans ton amour nous voulons rester blottis dans ton amour Père, bras, tes bras sont les meilleurs car tes bras sont les meilleurs oh nous voulons venir mettre toutes tes personnes, nos enfants nos neveux nièces qui sont peut-être troublés qui ont des... Qui qui sont peut-être troublés à cause de, de ce monde et tout ce que nous entendons, nous venons les cacher nous voulons les déposer, que ton amour les visite Père, que ton amour visite nos enfants, visite nos pays oh nous te prions que ton amour visite les chefs d'état ceux qui décident ceux qui sont à la tête des institutions de nos pays qui décident Papa. que ton amour oh Seigneur renverse tout ce qui est dans leur cœur qui ne vient pas de toi Père, au nom de Jésus, et que Seigneur, nous soyons tous devant ton, ton trône pour t'adorer tous les jours. Oh Père, nous te disons merci. Sois élevé, Papa Yahweh. Sois adoré. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Je veux seulement te dire merci. Merci, Seigneur. Je veux seulement te dire merci.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 Merci Seigneur pour ta bonté, pour cette plateforme. Merci Seigneur, je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Oh merci merci merci merci papa oui merci merci merci Oh merci Jésus oui merci merci merci mon roi merci Seigneur Oh merci merci merci merci Seigneur Je veux seulement te dire merci papa Oh je veux seulement te dire merci Jésus merci Seigneur Je veux seulement te dire Merci, Paraclée. »« Oui, je veux seulement te dire merci, mon roi. Oh oui, merci, merci, merci. Merci mon Dieu, oui. Merci, merci, merci. Merci Seigneur, oui. Merci, merci, merci. Merci Seigneur, oui. esprit de Dieu, je te dis merci, toi qui as guidé ce temps. Je te dis merci, toi qui as guidé ce temps. Je te dis merci, Paraclet. Toi qui es venu nous inspirer. Toi qui es venu travailler dans nos cœurs. Toi qui vas travailler dans le cœur de toutes les personnes qui vont suivre, qui vont écouter cette vidéo après. Toi qui vas... Nous, nous couvrir toute, toute, toute cette nuit. Toi, tu vas te, te, te, te joindre à notre, à, nos, à notre esprit au cours de cette nuit pour communiquer, pour nous communiquer les volontés du Père, pour nous communiquer... Les révélations de dieu est-ce que nous te disons mais c'est toi qui va nous prendre à l'ombre de tes grands bras Toi qui va venir travailler en nous toi qui va venir nous nous, nous fortifier encore pour la journée de demain toi qui va nous donner des idées que nous devons avoir pour les pour la célébration des deux ans toi qui veux venir nous donner des idées divines les idées qui nous devons approcher si nous avons besoin de contacter quelqu'un toi qui va envoyer vers nous des, des, des, des gens comme Elie pour venir Seigneur nous faire du bien pour venir nous dire que le pot du pot de farine ne tariront pas. pour les, les idées pour ne pas que le pot d'huile et le pot de farine tarissent. Oh Seigneur, toi tu vas venir. Toi, tu vas envoyer des gens, des serviteurs pour nous, pour nous bénir, pour nous ouvrir les portes, des rois, pour nous ouvrir des portes. Oui, de bénédiction. C'est toi, Esprit de Dieu, qui va nous guider. Et nous, nous disposons pour recevoir les, les instructions de toi. Nous nous disposons pour recevoir de toi les directives et les instructions pour la gloire du nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Et nous te consacrons encore nos vies, la, la, la vie de nos enfants, nos conjoints, nos conjoints, épouses. Nous te confions, nous consacrons nos maisons, nos activités, notre nuit. Et que nous puissions encore demain, Père, au nom de Jésus, nous, nous rassembler à 21h pour encore passer ce temps, ce, ce temps agréable avec toi. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen, Amen. Je suis adorateur, adoratrice. C'était encore un plaisir pour moi de me mettre connecté ce soir par la grâce de Dieu. Je veux dire merci au Seigneur pour ce qu'il a voulu faire dans nos vies ce soir. Vraiment excellente nuit, bonne nuit. Je vous aime et see you tomorrow. Bye. Merci Seigneur.